La fonction en question alors domaine de définition c'est tous les nombres réels m'arrêter si vous avez des questions ensuite la période euh, il me semble que je vous avez dit de montrer que c'était 2pi alors on calcule f de x plus 2pi et puis on doit montrer que c'est égal à f de x. Donc 4 cosinus x plus 2pi au carré moins 8 cosinus x plus 2pi plus 3. Et comme on sait que la fonction cosinus est périodique de période 2pi, eh bien on peut remplacer tous ces cosinus x plus 2pi par des cosinus x, que c'est effectivement égal à f de x. De là à là, c'est parce que cosinus x plus 2pi est égal à cosinus x. Car la fonction cosinus est périodique de période 2pi. La parité Pardon non Non, c'est en fait cosinus x plus 2pi fois cosinus x plus 2pi. Donc ça c'est égal à cosinus x fois cosinus x et c'est donc égal à cosinus carré Calculer f de moins x pour voir s'il y a un lien entre f de x et f de moins x. Donc, f de moins x, c'est cosinus moins x au carré, moins 4, cosinus moins x, non c'est moins 8, plus 3. Mais on sait que la fonction cosinus est paire. Cosinus paire. égale à cosinus x. Ce qui nous donne donc f de moins x égale 4 cosinus x, moins 8 cosinus x, plus 3 au carré ici, qui est bien égal à, ou qui est égal, on peut le remarquer, à f de x. Je vais de ma part. Et donc, la fonction f est paire. La période c'est 2pi, la plus petite période ici a priori c'est 2pi, donc on peut étudier la fonction sur moins pi, et la fonction est paire, donc on peut encore réduire cet intervalle, puisque puis ensuite par symétrie on va pouvoir arriver à là, et puis ensuite en utilisant la période on peut avoir la fonction sur tout son domaine de définition. Ensuite, les zéros. Donc, on cherche quand est-ce que 4 son... Ça, c'est comme la fonction C, je crois. La voilà, dérivée de la fonction C. On a un polynôme du second degré ici. Et. On peut factoriser. Alors, moi, je triche un peu parce que j'ai fait calcul. Oui. Vous n'êtes pas obligé de faire le discriminant C'est ça. On peut, le faire, on peut le faire de tête. On un peu plus dur. Alors. Ensuite, donc on va chercher quand est-ce que 2 cosinus x moins 1 égale 0 et donc quand est-ce que cosinus x égale 1,5. Et puis là, quand est-ce que 2 cosinus x moins 3 égale 0 et donc quand est-ce que cosinus x égale 3,5. Ici, tout de suite, on peut éliminer ce cas-là parce que... Le cosinus est toujours compris entre moins 1 et 1. 3,5, c'est strictement plus grand que 1, donc il n'y a pas de solution. Ça, c'est réglé. Et puis l'autre, cosinus x égale 1,5, on l'a déjà vu dans un exercice précédent. Sur l'intervalle 0, pi, la seule solution qu'on a, c'est... Voir euh, je sais plus lequel c'était, on a déjà vu ça. C'était, c'était, c'était, c'était, c'était la dérivée. Ça on a vu dans l'étude. Exactement cette équation, on l'a vu dans l'étude de la dérivée de f de x égale sin oui? euh, x moins plus sin x. Oui Ça c'est dans le formulaire Ça se retrouve très facilement, mais vous pas Disons que vous êtes plus rapide que si vous connaissez. Vous. Alors, ici, la dérivée, je vais prendre la fonction 4 cos carré x. Plus 3. Alors, f' de x, je vais faire les éléments faciles d'abord. La dérivée de cosinus x, c'est moins sin x. Donc, ce terme-là, ça va donner moins, moins, donc plus 8 sin x. Le plus 3 disparaît puisque la dérivée d'une constante c'est 0. Et puis ce terme-là, donc je vais le faire ici à côté, on a un carré donc on a cosinus x euh, on a cosinus x au carré, on cherche la dérivée de ça. Donc on a un carré donc on fait comme si on avait une fonction carré. Fonction carré, ça va nous donner deux fois quelque chose à la puissance 1. La dérivée de x carré, c'est 2x à la puissance 1. Alors, on n'a pas le carré de x, on a le carré d'autre chose, donc on le remet à sa place. Et ensuite, on doit encore multiplier par la dérivée de ce qu'il y a dans la parenthèse. Au final, 4 x 2 x moins sin x, 3 cos x, donc moins 8, sin x, cos x, plus 8, sin x. Après on va devoir chercher les zéros et faire l'étude des signes. On peut tout de suite factoriser. Donc ça fait moins 8 sin x. les 0 et eh bien on a un produit ici donc ça va être égal à 0 sin sinus est égal à 0 et ici ça va être égal à 0 cosinus x moins 1 est égal à 0 donc cosinus x est égal à 1 alors un tout petit cercle trigonométrique sinus égale 0. Donc cet angle-là, c'est celui-ci, donc x égale 0, et x égale pi. Là, on travaille sur l'intervalle 0pi. cosinus x égale 1. On est là aussi, donc pour x égale pi. 0 qui sont 0 et pis oui. non 0 non, c'est là où j'ai bien mis là au oh, bon endroit cox'gal ça ne nous donne en tout cas pas de nouvelle solution, parce qu'on l'avait déjà ici, donc c'est zéro ou pensées. Et puis ensuite, le tableau de variation, donc il faut trouver les signes de la dérivée, donc on va prendre les éléments séparément. Alors, donc on a moins 8, on a sinus x, et on a cosinus x moins 1, et puis la dérivée. On prend tous les éléments qui sont multipliés entre eux, et on les étudie les uns après les autres. Alors on fait ça sur l'intervalle 0π, et puis par symétrie on va trouver l'autre moitié. Donc je le mets déjà tout de suite. Donc, moins 8, c'est toujours négatif. On a vu que sinus x était égal à 0 en 0 et en π. Et puis on a vu que cos x moins 1, c'était égal à 0 en 0. Et ça c'est toujours négatif. sinus x Sinus x entre 0 et pi c'est toujours positif. Quel que soit l'angle ici qu'on va prendre entre 0 et pi, quand on va aller chercher son sinus en projetant ici sur l'axe vertical, eh bien on va avoir une valeur qui est positive. Donc le sinus sur l'intervalle 0 pi, il est toujours je vous ai raconté des grosses bêtises là. je suis en train de m'apercevoir que le cosinus ah non c'est juste pardon. je ne vous ai pas raconté de bêtises et puis cosinus x moins 1 Alors on veut savoir quand est-ce que c'est positif et quand est-ce que c'est négatif. Sur l'intervalle 0. Et puis cosinus moins 1 positif, ça revient au même que de chercher quand est-ce que le cosinus est supérieur à 1. Et cosinus moins 1 négatif, ça revient au même que de chercher quand est-ce que le cosinus de l'angle est inférieur à 1. Alors supérieur à 1, il ne l'est jamais puisque le cosinus est compris entre moins 1 et 1. Ça veut dire que, euh, ici, cosinus x 1 est toujours négatif sur cet intervalle-là. Et donc la dérivée s'annule ici et ici, et f' est toujours positive sur cet intervalle-là. C'est toujours négatif, par symétrie, non pas par symétrie, je reviens après. Euh, je vais copier mon tableau ailleurs. pour le compléter ça veut dire que la fonction f de x ici sur l'intervalle 0 pi elle est toujours croissante et donc par symétrie sur l'intervalle moins pi 0 puisque la fonction est paire elle va être décroissante on peut compléter par symétrie, il a pas besoin de compléter. On a juste besoin du signe de F prime. Oui Oui Entre moins pi et 0 Le c'est moins. Ça c'est toujours négatif. Le sinus x entre moins pi et 0, donc moins pi et 0, c'est sur cette partie-là, c'est négatif. Et cosinus x moins 1, euh, c'est toujours négatif. Ça rien changé. Donc c'est négatif. Et puis on a vu quelque part qu'en pi sur 3, la fonction était égale à 0. Donc c'est intéressant d'aller le mettre dans le tableau ici aussi. Et puis pour vraiment faire le travail proprement, il faudrait encore calculer ces valeurs-là. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas trop surcharger. Ah, mais ici, il faut il faut calculer les valeurs manquantes. Donc f de 0, si vous le calculez, vous allez trouver que c'est égal à moins 1. Et f de pi, si vous le calculez, vous allez trouver que c'est égal à 15. Donc ici, et puis par symétrie, là, ça va aussi être égal à 15. Oui Oh, je, je finis ça et puis après. Donc, si la fonction est paire. Elle est ici croissante par symétrie, on va avoir l'autre moitié comme ça. Donc de l'autre côté elle va être décroissante. Si ici elle est croissante, là elle va être décroissante. Et inversement. Si elle est impaire, donc si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours faire un petit dessin. Hein. Euh, oui. Je vais prendre la même chose. Donc, si ici si elle est croissante, elle doit être symétrique par rapport à O. Donc, ici elle va être comme ça. Donc, elle est croissante ici. Elle va être croissante là aussi. Faites un dessin si vous êtes. Euh Donc, là, sur, mais là, on a bien des points. Si je prends hein, des valeurs comme ça. J'ai fait à peu près, mais on a des valeurs symétriques ici, par rapport à O. Alors que là, on a une symétrie par rapport à, à l'axe vertical. Donc, si vous avez un doute, il ne faut pas apprendre ça par cœur il faut, faut regarder faire un petit dessin.